Mince, cramé Y'a un autre type Y'a Preux Y'a preu, Preux, y'a Preux, y'a Preux Mais qu'est-ce qu'on sait s'il si est méchant On est à l'est la speed, moi hein. Ah, il va rentrer un ses clair Non, un cœur et demi Et là, on voit si jamais il était ennemi ou pas, preuve. Il est chez qui Taranto, c'est un italien. Ouais, on aurait dû le buter.